Euh, avec Lila Bard, une pirate, une voleuse et une magicienne qui est dans le livre Shades of Magic. Qu'est-ce qu'elle qu trouve cool hein Elle est trop badass, elle vole des trucs, elle, fait, elle traverse des mondes, elle, elle, est, elle est capitaine pirate d'un bateau, elle est trop cool. J'irais bien boire un verre avec Verdot de Subutex. Pourquoi euh, Parce que je pense qu'il a une bonne descente et je pense qu'il y a moyen qu'on se raconte des choses assez intéressantes, surtout lui. Et ça peut partir dans un délire, délire éthylique qui pourrait être sympathique, peut-être dont je ne me rappellerai pas, mais qui pourrait être sympathique. Alors moi j'adorerais aller boire un verre avec Monsieur Darcy de Orgueil et préjugé, Je te demande. Jane Hostile. Je te demande pourquoi quand même. Est-ce qu'on est toutes amoureuses de Monsieur Darcy parce que sous ses airs hautains en fait, il est, il est très amoureux, très passionné et, et très chou foot du nom du vent, parce que le gars il connaît toutes les histoires du monde, il fait de la musique euh, et c'est le, le meilleur euh, buddies de l'univers quoi. Euh, alors avec Baz Peach et Simon Snow de Carrion, euh, pas forcément parce que j'ai envie de parler avec eux mais j'ai envie qu'ils se parlent entre eux. Ils ont plein de choses à se dire. Avec Futur de Dimitri Glikovsky. C'est un énorme pavé de genre 800 pages, même presque 900 pages, que un des plus gros avec que j'ai lu et qui en plus fait bien flipper aussi à l'intérieur dans l'histoire. L'art voilà. de la guerre, que j'ai jamais lu, mais je pense qu'il est déjà un peu gros, donc je pense qu'il y a moyen d'assommer quelqu'un avec. Et après, sur le contenu, je pense qu'il y a moyen de savoir comment se défendre. Avec Ulysse de James Joyce, parce qu'il est très gros et qu'il peut faire mal. Je pense. Très bonne stratégie. <rire> Le capital de Marx. Un parce que ça pèse très lourd. Mmh. Il y a plusieurs tomes, donc je pense que j'ai vraiment de quoi me, me défendre. Et, euh, et deuxièmement, parce que c'est plein d'idées, très intéressantes. Mais il paraît que c'est Je l'ai jamais lu, mais il paraît que c'est incompréhensible parce que c'est beaucoup trop compliqué. Donc du coup, un bon coup de Marx sur la tête. Alors en fait. Euh, je pense que je vais prendre ceci et mon sang. Petite histoire des règles entre de ceux qui les font à euh, ceux qui les ont, de Elise Thiebaut. Euh, parce que je pense que d'abord le sang c'est un, une super arme pour se défendre. Et après le livre est assez gros, donc je pense que tu peux bien taper des gens avec. Alors moi, je pense pas à des... Enfin, c'est pas vraiment des méchants, mais ils font un peu bader. C'est Cassandra, Georges et Mina, les héros de la... de... des livres Génération K. Parce que c'est quoi leur pouvoir, genre parce qu'en fait, ils ont chacun des pouvoirs un peu badants, mais notamment, ils peuvent contrôler la pensée des autres, euh, tuer des gens euh, par la pensée, euh, voilà, des trucs comme ça. Alors, je prendrais le sagouinfre qui est un méchant qui a été inventé par Claude Ponty dans l'album Petroni et ses 120 petits. Et je pense que c'est un super méchant pour conquérir le monde. C'est quoi ses pouvoirs hein euh, Alors, le sagouinfre, en fait, il, il aime manger. manger, manger, manger et beaucoup manger. Benjamin Purnell parce que c'est mmh. un gourou et que je pense wow. que ça peut être utile pour conquérir le monde. Genre, c'est quoi ses pouvoirs en fait euh, Alors en fait, il faut lire Eden Spring ouais. de Laura Cachusque qui explique, qui revient très bien sur la construction de sa secte et notamment du parc d'attraction de sa secte. Moi, je veux Harley Quinn, euh, la copine du Joker dans Batman parce qu'elle est complètement tarée et en même temps super rigolote. Elle a des couettes, elle met des shorts et elle est super drôle. Tywin Lannister, il est brillant, impitoyable, rusé. Et euh, il est sacrément badass aussi. Alors là c'est facile, c'est de la série Six of Crows, mais par contre je vais pas les choisir. J'ai Kaz, Inej, euh, Nina, euh, Wylan, Jesper et Mathias. Pourquoi Parce que c'est des badass et que je suis sûre qu'on peut tout faire avec eux. Alors, moi, instinctivement, j'ai pas pensé à un personnage de roman, j'ai pensé à un personnage de film et clairement, j'ai pensé à OSS 117 parce qu'il y a beaucoup de choses concernant sa masculinité qui sont assez dérangeantes, mais en même temps, on pourrait se marrer donc c'est plutôt cool. Euh, alors, peut-être que ce serait un thé agrémenté de donner un peu de whisky parce que j'irai avec Harry Bosch qui est l'inspecteur de beaucoup des livres de Michael Connelly. Et je pense qu'il y aurait euh, des choses... De... Peut-être que j'apprendrais sur la masculinité et peut-être on pourrait un peu déconstruire ça, mm -hmm. s'il si était partant, Harry Bosch. Alors je choisis Samantha Jones de la série Sex and the City, euh, parce que Samantha, elle fait rien que ce qu'elle veut, elle couche avec qui elle veut, elle fait exactement ce qu'elle veut et, euh, et elle est toujours très sûre d'elle et, et, et très sympathique. Alors j'aurais bien dit un mec euh, de la Ligue du LOL, mais c'est pas vraiment des personnages parce que c'est rien en fait. Donc du coup, euh, j'aimerais bien faire ça avec John McClane. C'est qui John McClane C'est euh, le personnage joué par Bruce Willis dans Die Hard, qui est un flic euh, un peu anti-héros, qui est hyper drôle et qui est quand même vachement sexiste. Donc, euh, et sexy en même temps. Donc du coup j'aimerais bien hein, parler de ça avec lui. <rire> Alors, avec le mari de Ombre Ombredane, qui est l'héroïne du roman L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt, qui est euh, caractérisé par son côté euh, harcèlement, manipulation, un petit cocktail comme ça, assez sympathique. Émile de, de Cuvelier. C'est un tout petit album, c'est un tout petit garçon. Sa meilleure amie, c'est une vieille dame. Et ils vont à dans télé ils mangent des gâteaux. C'est fabuleux. Alors, instinctivement, je penserais à plein de personnages, mais de la même autrice. Un petit bout de chaque personnage des romans de Susine Nielsen. C'est une autrice jeunesse qui écrit des documents sur des gens euh, avec des personnages toujours euh, un peu bizarres, un peu weird. Et notamment, je pense à Petula, du livre Les optimistes meurent en premier. Pourquoi Parce qu'elle est weird. <rire> et en même temps, elle fait des trucs créatifs, bizarres, et en même temps, elle vit un peu dans son monde, mais... Euh... Enfin bref, <rire> j'ai perdu une verre d'eau du coup. Hermione Granger de Harry Potter, parce que elle est un peu mi et tout, très studieuse. J'étais comme ça quand j'avais son âge, et comme elle, euh, alors je ne défendais pas les Dobby par exemple, mais j'étais assez défenseuse des causes perdues euh, et des et contre les injustices. Lali de Stay Style, Silent and Stand Still euh, parce qu'il euh, aime bien, de toi, laisser les gens derrière lui pour aller <rire> ailleurs. Là, où il y a quatre <rire> Alors, auprès de Georgia Nicholson, euh, C'est une héroïne de romans ado qui est trop rigolote et euh, j'ai grandi avec ses romans ados et ça parle beaucoup d'amour et tout ça et euh, de manière très humoristique donc je pense que ça me ferait du bien d'aller voir un coup avec Georgia Nicholson. Bridget Jones, parce que je pense que Bridget Jones a son congélateur rempli de glace, son frigo euh, rempli de bière et d'alcool et euh, de caramel et de chocolat. Bridget Jones, elle sait faire ça, je pense que beaucoup ont dit pareil. <rire> Alors j'irai me réconforter auprès de Sauveur Saint-Yves, le psychologue antillais absolument magnifique et très intelligent et très à l'écoute de ses patients du livre Sauveur et fils de Mario de Muraille. Alors j'ai pensé à plein de choses mais j'aimerais surtout aller voir Marco, enfin rencontrer Marco, le personnage qui joue dans Saga, qui est l'amoureux de, je ne sais plus comment s'appelle l'héroïne, mais en tout cas il a des cornes et ça s'est pas donné à tout le monde. Alors auprès de Nikki Nichols qui est une des héroïnes de Range de New Black parce qu'elle a une punchline et une répartie hyper cinglante et en plus qu'elle a une voix un petit peu avec de la gouaille et euh, c'est trop la bonne copine qui te fait boire et fumer et après ça va mieux je pense euh, Lira des Royaumes du Nord parce que je veux dire elle a tellement déjà vécu l'horreur la plus absolue euh, que je, je pense qu'à côté ma situation me semblera absolument triviale Laisse faire, cesse de t'exciter, cela se fera s'il y a nécessité.